Ce que je disais sur l'éducation, c'est qu'on est tous dans une école. Nous avons qu'il n'y a pas d'école au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Nous avons qu'il y a une école. Nous sommes tous les dessins CRES. Citoyens pour la refondation de l'école sénégalaise. Je suis le coordonnateur national. Aujourd'hui, dans tous les départements du Sénégal, on a des représentants. Mmh. C'est une mission, c'est ce que je veux dire. Si vous l'école du Sénégal, nous avons dit que un suis un un un Je un a 16 ans avec terminal, c'est possible. Mais il a terminal. Il y a un cycle qui est il contenu contenu, philosophie, histoire, géographie, littérature. Il y a problème. Nous avons analyse. D'abord, les contenus sont pléthoriques, Il faut briller. Ce qui est ce qui est pour Mais ils ont besoin Mais de ont de Ils ont de de de pour de nous avons vu 20 le problème dans ans pays est que dans ce pays problème dans ces problème dans cette que les problème est que le les les reliefs de l'amérique est que le que le il Dédé, nous gêne, tu parce que moi je parle français. Mais aujourd'hui mon bolé, c'est nous bob, parce que bas c'est où il tangue. Lors pour terminer, les citoyens pour la refondation de l'école sénégalaise, dont je suis le coordonnateur national, de nous lancer un mouvement aujourd'hui, 24 heures école rouge. Lundi. On demande à tous les élèves du Sénégal, département, où nous sommes en Trainer, nous de bras à rouge. Mais je veux insister, nous sommes en lutte. C'est dans la patience. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insolence. Nous sais l'école. Si nous sommes dans l'école, nous avons des professeurs, des pièges, des professeurs, des surveillant des surveillants, sans les les servir ne réagit sinon à une lettre de dénonciation de l'Union. des de ça veut dire que ça pose énormément de problèmes. Les élèves n'aiment plus l'école. L'école qui fait l'élève, nous sommes sans jouer l'école. Parce que l'école, c'est le bar, On donne rendez-vous à tout le monde. Lundi, 30 jours, nous journée. Il n'y a pas amul sages, il n'y a pas de il n'y a pas de dors. Mais nous devons faire. Les parents pas les d'élèves, nous devons dormir. Proviserie et censerie, nous devons dormir. Nous devons faire ce Parce que si nous devons mettre, les enfants ne peuvent est clair. Et un homme qui a faim et qui est menacé est un animal dangereux. Et, et je pense que Niki adhère au professeur Dina Barilon, à l'ingle, il y a une